Bonjour à tous, donc euh, effectivement euh, c'est un peu ce que j'allais introduire, que, que c'est bien qui m'a arrêté pour euh, présenter un petit peu les, les Serious Games et en fait c'est uniquement parce que j'ai eu euh, l'occasion euh, quelques... enfin, de faire quelques animations euh, l'année dernière en utilisant euh, différents, euh, différents jeux euh, auprès du grand public et du coup on s'est dit voilà ça peut être une bonne idée de venir euh, échanger avec vous euh, sur ces thématiques. Euh, donc Du coup je suis venue euh, vous présenter, faire ce séminaire avec euh, Lucie Delphine et Geoffrey, qui sont vos voisins du euh, CEFS et euh, notamment parce que euh, le CEFS a élaboré euh, un des jeux qu'on va vous présenter aujourd'hui qui s'appelle euh, Chevrassik Park et euh, du coup voilà, on s'est dit que euh, ce serait bien de venir euh, vous le présenter. Donc du coup, juste pour, pour commencer, euh, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on n'est pas du tout des spécialistes des Serious Games, on, est pas du tout, euh, on sait qu'on n'est pas du tout en la matière, on a juste, euh, on a juste eu l'occasion d'en de, animer quelques-uns et de euh, se faire, d'en élaborer un, mais voilà, on n'est pas du tout spécialistes, donc du coup, c'est aussi un, intéressant pour nous de pouvoir avoir des retours sur ce que vous pensez des jeux et euh, comment on pourrait les améliorer et pourquoi pas les faire évoluer euh, ensemble, quoi. Donc du coup, la présentation va commencer par une brève introduction par Delphine sur ce que c'est que les Serious Games et leur utilisation. Et ensuite, on va vous présenter les trois jeux. Et puis, si vous êtes encore motivés pour faire une partie avec nous à la fin de la présentation, vous êtes bienvenus. Voilà. Ok, donc euh, bonjour à tous. Donc euh, effectivement, on va commencer par une petite présentation des Serious Games. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un Serious Games C'est déjà un jeu. C'est-à-dire une activité ludique qu'on va faire pour le plaisir, pour s'amuser, mais qui n'a pas forcément d'objectif particulier. Dans ce contexte, un Serious Games, c'est un jeu mais qui lui a pour but d'apprendre. Et c'est un moyen qui a été de plus en plus utilisé, de plus en plus développé au cours des dernières années pour favoriser le transfert des connaissances ou les échanges entre personnes. Alors pourquoi est-ce qu'on a un tel engouement pour les Serious Games En fait, les Serious Games ils ont trois grandes finalités qui les rendent vraiment efficaces et, et attirants. Tout d'abord, ils rendent les savoirs attractifs. En fait, euh, un Serious Game, c'est un jeu, donc on s'amuse, on prend du plaisir, on a des plateaux qui peuvent être plaisants à regarder, des jolies cartes, etc. Et du coup, ça donne envie aux gens de participer, et du coup, ça permet de transférer les connaissances plus facilement. Ensuite, les Serious Games permettent de disséminer le savoir à tout public. Parce que un jeu, c'est une simplification en fait, de la réalité, en général, quand on regarde un plateau de jeu, ou n'importe enfin, quel jeu. chose. Et du coup, on va forcément vulgariser, euh, plus, ou, plus ou moins grande échelle, le, le système qu'on modélise dans le jeu. En fait. Et du coup, on pourra euh, vraiment euh, ouais, faire passer n'importe quel message en vulgarisant plus ou moins. Si on prend l'exemple du cycle de l'eau par exemple, ce qui peut être très complexe à expliquer si on va dans les détails, on peut le simplifier à tel point qu'on peut l'expliquer à des enfants en prenant l'exemple des nuages, la rivière, la mer, etc. Et enfin, les Serious Games y permettent de favoriser les échanges entre personnes, que ce soit de la communication simple, si on rassemble les gens autour d'une table et on, on échange sur le jeu, on communique, ou dans le cadre de la médiation. Si on a par exemple des conflits entre différents acteurs, par exemple dans la gestion d'un paysage, on pourra les rassembler et les faire jouer euh, sur les rôles qu'ils ont eux dans la vraie vie. Par exemple, le chasseur va devenir gestionnaire de parc, le gestionnaire de parc va devenir maire, etc. Et du coup, en échangeant leur rôle, ils vont mieux comprendre les enjeux associés à chaque acteur et peut-être faire émerger du coup, des solutions pour euh, calmer les, les enjeux, enfin les, les conflits. Alors, comment est-ce ensuite, à partir de ça, on élabore un jeu Alors, on a identifié quelques règles qui permettent de, de, de créer un jeu le plus efficace possible. Donc la première, c'est déjà de déterminer quel est l'objectif. Est-ce qu'on veut vulgariser ou pas Est-ce qu'on veut faire plus de la médiation en fonction de, de l'objectif qu'on a, on n'aura pas le même jeu. Ensuite, euh, il faut déterminer quelle connaissance, quel message on veut faire passer. Comme j'ai dit, euh, le but d'un du, jeu, c'est qu'il soit euh, simple, qu'il soit une simplification de la réalité. Donc il ne faut pas se perdre dans plein de messages différents, il faut bien cibler ce qu'on veut dire. Et euh, en amont du coup, de l'élaboration du jeu et de se concentrer là-dessus. Et enfin, il faut savoir à quel public on va s'adresser. On ne va pas faire le même type de jeu pour un enfant ou pour un adulte, pour un novice ou un expert dans une discipline, etc. Et en fonction du public, on aura donc différents supports. Par exemple, pour les enfants, on peut imaginer un jeu qui soit plutôt manuel, euh, où l'enfant va pouvoir expérimenter. Pour des adultes, on peut avoir le même type de support, ou alors on peut avoir des supports qui seront un peu plus euh, abstraits, ou des interfaces, par exemple Internet, etc. Donc à l'aide de ces quelques règles, on va pouvoir élaborer le, le jeu qu'on va ensuite euh, faire expérimenter aux, aux participants. Et au cours du jeu, les gens vont pouvoir apprendre des choses euh, à travers ce qu'on appelle la séquence pédagogique. Donc la séquence pédagogique, elle va regrouper trois étapes. La première, c'est que on va mettre en situation les joueurs. On va leur expliquer leur rôle, leurs objectifs et dès lors, en fait, les gens vont commencer à imaginer un peu le jeu et euh, comprendre déjà... Les, enfin, ça les comment dire les objectifs du jeu commencer à apprendre ensuite les participants vont donc pratiquer le jeu qui vont mettre en place des actions qui vont avoir des conséquences qui vont du coup leur apprendre des connaissances et à la fin du jeu on peut faire un debriefing où en fait euh, les participants vont rééchanger potentiellement avec un maître du jeu ou vont réfléchir à leurs actions vont prendre du recul par rapport au jeu et du coup peut-être réacquérir encore d'autres compétences. Ce débriefing aussi, il est très important et intéressant pour les concepteurs du jeu parce que euh, ça va permettre aux gens qui ont créé le jeu de voir si le jeu a bien atteint ses objectifs, est-ce que le public ciblé euh, a, a compris vraiment les messages à faire passer, est-ce que le support était adapté au public, etc. Et ça va permettre donc aux concepteurs de revoir leur jeu et potentiellement de l'améliorer à nouveau. Euh, donc ça c'est dans les premières étapes avant qu'il soit potentiellement commercialisé ou diffusé. Euh, de, voilà, de faire une boucle de rétroaction, on va euh, améliorer le jeu. Donc, par exemple, sur, le, sur la droite, vous pouvez voir deux supports de jeu, c'est deux plateaux, euh, qui en fait représentent le même paysage, mais de deux façons différentes. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien au fond, mais en fait, euh, sur la figure de gauche, on a des photos aériennes euh, ou des photos tout court. Euh... <rire> voilà, sur celui-ci, on a des photos aériennes ou, ou voilà, des photos de, de champs, etc. Sur le, celui de droite, euh, on a une représentation en dessin de l'environnement, et c'est strictement le même. Et donc vous pouvez imaginer par exemple pour des enfants de 5, 6, 7 ans, bah, que le, le, le, le support de droite euh, sera beaucoup plus adapté par exemple. Donc en fonction de, voilà, du public, etc. des retours qu'on a, on va pouvoir améliorer progressivement euh, les jeux et, euh, et euh, mieux diffuser les messages. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Lucie qui va vous présenter les trois jeux de la journée. Merci. Oui. Alors, du coup, je vais vous présenter euh, donc, tout d'abord euh, les trois, euh, en très grande ligne, les trois jeux. Donc euh, ces trois jeux ont été élaborés par des laboratoires différents mais sur une thématique commune. Et la thématique, ça a été de, de faire passer donc, des messages et de diffuser des connaissances autour des interactions ongulées paysages dans des contextes anthropisés. Donc ces, ces jeux ont, ont vraiment un socle commun, ils ont aussi un moyen de, de diffuser des connaissances qui est commun puisqu'il s'agit de trois jeux de rôle. Donc pourquoi le jeu de rôle a été utilisé comme, comme support C'est probablement parce qu'ici c'est le plus adapté, donc en fait les, les joueurs vont se mettre dans le, la, le rôle d'un personnage, animal ou humain, et en fait le jeu de rôle ça a l'effet de, de vraiment mettre en avant l'impact des pratiques des autres, sur, euh, sur l'ensemble du système, mais aussi les conséquences de ses propres pratiques sur l'ensemble du système également. Donc ça favorise vraiment la réflexion, et c'est probablement pour ça qu'ils ont été euh, le plus largement utilisés dans les Serious Games. Donc le premier jeu que je vais vous présenter, ça sera Défiche à moi. Euh, en fait, ce jeu a été élaboré dans un but de vulgarisation, mais avec un enjeu de conservation, et le, le contexte, c'est dans un parc euh, naturel. Le deuxième jeu, c'est Chevracique Park, qui lui aussi est un jeu à but de vulgarisation, cette fois-ci sur la complexité des interactions dans nos écosystèmes anthropisés. Et le dernier jeu, qui s'appelle Reforest, qui lui va mettre en avant l'impact des différents acteurs et dans une, un enjeu un petit peu plus de médiation dans un paysage sylvicole. Euh, voilà, donc pour le premier jeu, Défi moi, qui est sur la table ici. Il a été élaboré par le laboratoire d'écologie alpine, donc le LECA, par des chercheurs du CNRS de Chambéry, mais aussi des, le personnel du parc naturel des Bauges. Donc c'est vraiment l'ensemble des experts, on va dire, sur le chamois, en tout cas dans ce milieu-là, qui se sont mis autour d'une table, qui ont pu, du coup, grâce à l'élaboration de ce jeu, mettre en commun leurs connaissances, mais aussi les synthétiser, afin de, comme nous le disait Delphine, d'essayer de voir quel message on voulait faire passer. Donc, ils ont mis en commun l'ensemble de ces connaissances dans un but de vulgarisation, mais de vulgarisation à un public relativement ciblé, puisqu'ici, l'enjeu, c'était de, de diffuser des messages clés aux utilisateurs de la montagne. Donc, on est sur un, une, une problématique de conservation avec des effets euh, de la présence humaine dans un territoire naturel, qui est le parc naturel des Vosges, et le but, c'était de pouvoir diffuser des connaissances par rapport à l'effet que peut avoir la présence humaine sur ce massif montagneux. C'est un jeu destiné à tous les publics à partir de 8 ans. Les parties sont relativement longues, entre 30 et 45 minutes, mais par contre, ils se jouent en autonomie. Donc ici, les, les différents joueurs vont prendre le rôle d'un chamois. Donc il y a des cartes joueurs. Donc ici, il y a un exemple, étiquette, qui va pouvoir être un chevreuil qui va se déplacer sur le plateau à un chamois. <rire> non, je ne suis pas chamois, Sors du chamois. <rire> chamois, mais qu'est-ce que c'est? Je ne pas. Donc, le but, le but du jeu de gagner suffisamment d'énergie. Donc en fait, ça va être vraiment de mettre en lien euh, ici le, le paysage, la complexité des interactions entre les différents, les différents événements et donc de passer l'hiver. Puisque le but, c'est de montrer aux gens que euh, suite à tout ce qui peut se passer durant une année, ça va perturber le cycle de vie du chamois qui potentiellement ne va pas être capable d'engranger de, suffisamment d'énergie pour euh, passer l'hiver, puisque du coup, il y a des conditions climatiques quand même assez euh, extrêmes. Donc la sensibilisation ici, elle est vraiment de mettre en avant l'existence de ce compromis, donc auquel les animaux sont obligés de faire face tout au long de l'année, mais surtout de montrer la multiplicité des dérangements, c'est-à-dire des dérangements humains. Donc il y a des cartes-jeux en fait, qui vont apparaître et il y a des événements qui vont arriver spontanément dans le jeu. Donc ça peut être la présence d'un photographe ou d'un parapente, donc ça c'est vraiment du dérangement humain, mais aussi du dérangement naturel, comme l'apparition d'un loup ou d'un aigle, qui va aussi faire perdre des points euh, donc de, de vie en quelque sorte au chamois. Donc, euh, avec différentes saisons, donc l'idée, là, ils ont vraiment réfléchi à, à faire quelque chose de très, de très réaliste avec des cartes différentes en fonction euh, des saisons. Donc, ça, c'est pour le premier jeu et je vais laisser la parole à Geoffrey pour le second. Euh, du coup, dans le même état d'esprit que euh, des filles chamois, je vais maintenant vous parler de Choracic Park qui lui aussi a pour objectif euh, de vulgariser euh, les connaissances scientifiques. Donc ce jeu il a été conçu par différents membres du Laboratoire Comportement et écologie de la Faune Sauvage. Et son élaboration en fait, elle a commencé lorsque le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse nous a contactés pour prendre part à un événement qui s'appelait le casque Actu. Donc cet événement, c'est des rencontres entre le grand public et les chercheurs pour pouvoir échanger. Et Du coup, le, le, le jeu a été élaboré en conséquence par rapport à cet événement, Donc notamment euh, en s'adressant à un public assez large et particulièrement aux plus jeunes, mais également en mettant en place des parties relativement courtes afin de rendre le jeu plus dynamique et de permettre à un plus grand nombre de participants de, de pouvoir tester le, le jeu. Donc, euh, chaque participant va incarner un chevreuil et vivre la, la vie d'un chevreuil durant une partie. Et comme dans des fiches à moi, le but va être de gagner de l'énergie. Et l'énergie va pouvoir se gagner notamment à travers les choix que vont réaliser les joueurs et notamment en faisant interagir euh, leur chevreuil avec son environnement. Et en fonction de ses choix, ils vont gagner différents points d'énergie ou en perdre, et donc leurs choix vont vraiment être au centre de, du jeu. Euh, donc Comme je l'ai dit, ce jeu il a été mis en place dans le cadre euh, d'un événement qui était le kiosque Actu, et cette année-là, la thématique, euh, c'était les constructions animales. donc du coup, On a particulièrement concentré le jeu sur le rôle du chevreuil en tant qu'agent mobile ou ingénieur de l'écosystème, et donc comment il allait interagir avec les autres espèces, avec son environnement, et contribuer à modifier son environnement. Donc, Différents concepts sont abordés dans ce jeu, donc, notamment les notions de, de risque et de ressources, avec un, un gradient de ressources et donc de, de gain d'énergie pour les individus, qui est réparti sur un gradient d'anthropisation. Et en termes de risque, on a notamment des risques liés à la prédation, mais aussi à différentes activités humaines. Donc, Par exemple, des constructions, euh, des chiens des villes, des, des tracteurs. Euh, le rôle du chevreuil dans la diffusion des graines entre milieux ouverts et milieux fermés est également euh, abordé dans ce jeu, tout comme les différentes étapes de son cycle de vie, avec par exemple euh, l'établissement de son domaine vital, des phases comme la dispersion ou bien la reproduction. Enfin, euh, les interactions haute-pathogènes sont également euh, présentes dans ce jeu, notamment à travers l'interaction entre le chevreuil et les tics. Donc, Comme on peut le voir, il y a un grand nombre de concepts qui sont abordés dans Chevrassy Park mais ils le sont de façon relativement simple, et ce notamment afin de permettre au plus jeune public de pouvoir euh, acquérir des connaissances, mais également de se sensibiliser aux interactions potentielles entre une espèce et son environnement, et ce notamment dans un environnement euh, fortement anthropisé. Donc je vais maintenant passer la parole à Nadege, qui va nous présenter le dernier jeu de cette présentation. Euh, donc du coup là, on est sur un jeu vraiment un petit peu différent des deux jeux qu'on vient de, de vous présenter. Donc du coup, c'est un, un jeu qui est en cours d'élaboration, euh, qui est réalisé dans le cadre d'un projet financier qui s'appelle euh, Reforest. Et euh, donc du coup, ça s'adresse vraiment à un public différent euh, des, des jeux précédents, parce que c'est vraiment, vraiment un jeu de rôle pour les acteurs euh, de la forêt autour de la thématique euh, de l'équilibre silvocynégétique. Donc du coup, on est toujours dans le même type de thématique euh, sur la compréhension des interactions euh, ongulées-paysages, mais on est vraiment plus spécialisé euh, pour les acteurs du milieu euh, agroforestier en fait. Donc du coup, les concepteurs, ce sont les chercheurs du laboratoire euh, EFNO euh, à RSA, et notamment, euh, notamment Anders marel dont je vous ai mis le, le contact ici, si jamais vous avez des retours, et en collaboration avec euh, Centre Science, qui est euh, un centre euh, qui est vraiment dédié à la vulgarisation euh, scientifique du côté d'Orléans. Euh, donc du coup, c'est euh, euh, le public hein, qui est visé ici, c'est vraiment euh, les acteurs hein, du milieu agroforestier, donc les forestiers, que ce soit euh, les gestionnaires de, de forêts publiques ou privées, euh, mais aussi les chasseurs, les agriculteurs, les scientifiques, les naturalistes et euh, les administratifs. Et euh, donc du coup, euh, on va, le, chacun de ces acteurs va se retrouver à jouer le rôle d'un autre acteur euh, et ça va permettre d'échanger de, de, voilà, de Enfin, d'initier des échanges entre, entre ces différents acteurs. Donc du coup, par exemple, on va avoir un agriculteur qui va, devenir, qui va prendre le rôle d'un forestier et qui va devoir prendre des décisions en termes de gestion des peuplements, par exemple. Donc du coup, l'objectif avec ça, c'est vraiment, euh, vraiment d'initier les discussions entre les acteurs autour de cet équilibre euh, forêt jusqu'à ce qu'ils trouvent un consensus sur le type de scénario, euh, sur le type de gestion euh, à adopter. Donc ça peut être, ça peut être assez long. Euh, donc du coup, en termes de sensibilisation, le but c'est vraiment voilà, de sensibiliser euh, les acteurs aux différentes contraintes que subissent les autres acteurs euh, dans ces, dans ces thématiques-là euh, et d'initier les échanges sur les différents euh, scénarios de gestion possibles, mais aussi sur les conséquences des décisions qu'ils prennent et des pratiques qu'ils entreprennent euh, au quotidien. Donc le jeu est accompagné par un maître du jeu, donc un animateur de jeu qui va animer les échanges et qui va intervenir en tant que médiateur ici. Et donc le plateau de jeu, on le voit, va évoluer en fonction de la, de la partie. Non, c'était voilà, c'est ça. Le plateau de jeu va évoluer tout au, tout au long de la partie en fonction des décisions qui sont prises par les acteurs. Donc une évolution en termes de, du paysage. Vous voyez que l'habitat évolue. Mais également en termes de, de gestion des populations ongulées, puisqu'on a, on a une, une population ongulée, vous voyez, c'est les petits points rouges hein, sur le plateau, on a une population ongulée qui est représentée sur, dans ce jeu. Et euh, en parallèle de ça, euh, le maître du jeu euh, va simuler, faire des simulations de dynamique des peuplements forestiers et des populations d'animaux grâce à l'utilisation de modèles qui sont relativement simples et qu'on peut faire tourner sur, sur Excel ou sur R, enfin, voilà, qui sont assez simples à prendre, à prendre en main et euh, qui, va, euh, qui va permettre de voir l'évolution euh, des peuplements et des décisions prises par les acteurs euh, au cours de la partie. Donc par exemple, ici, on a un modèle de, croiss de croissance d'un de, de peuplement forestier, donc ici, d'un peuplement euh, de Chêne-Cécile, et on voit vraiment les, les décisions enfin l'évolution, la dynamique de, de, de ce peuplement en fonction des décisions qui sont prises par les acteurs. Et euh, de la même façon, on voit que... Ah oui, c'est vrai. <rire> On voit ici l'évolution, enfin la dynamique de la population d'angulés en fonction des décisions qui sont, prises, qui sont prises par les chasseurs. Donc voilà, Donc du coup, le but de la présentation, c'était vraiment de vous montrer que même si on, on part d'une thématique commune, on a vraiment différentes façons d'aborder une thématique en fonction... Euh, en fonction du public visé, en fonction du message qu'on veut faire passer. Donc vraiment, c'était voilà, la pluralité de l'utilisation des, des Serious Games, c'est un peu, un peu ce qu'on voulait euh, aborder euh, ici. Et donc du coup, on a vu qu'avec des jeux très différents, euh, qui ont un fonctionnement aussi très différent, on arrive à, voilà, à, des, à des scénarios euh, et à des, des, voilà, des messages qu'on fait passer un petit peu différents. Et on arrive par exemple d'un jeu comme Des Fiches à moi ou qui est assez simple à aborder, où les joueurs ont vraiment une autonomie totale à des jeux beaucoup plus complexes comme euh, Reforest, où, euh, où vraiment on a besoin d'un animateur du jeu qui est expert et qui va pouvoir faire le médiateur. Euh, voilà, on, on voit que c'est des publics qui sont, qui sont complètement différents et du coup le, le fonctionnement du jeu est, est complètement différent aussi. Donc voilà, et si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à faire une partie avec nous maintenant, ou, ou peut-être plus tard, les jeux sont en libre service euh, euh, ou CFS.